Aujourd'hui, on va parler de la différence qui existe entre l'adoration et la louange. Et on va d'abord commencer par l'adoration. Le verbe « adorer » fait référence au fait de rendre hommage à un autre divin. Et en hébreu, adorer » ses chars, Et cela signifie se prosterner, mettre sa face contre terre. Vous savez, lorsqu'on adore Dieu, on le fait pour qui il est. Et lorsqu'on l'adore... En quelque sorte, on reconnaît que ce Dieu-là est au-dessus de toute chose. On reconnaît qu'il est au-dessus de toute puissance. On reconnaît qu'il est au-dessus de tout problème, qu'il est au-dessus de toute maladie. Pas importe la maladie. Et on reconnaît à travers l'adoration, la grandeur de ces dieux, son amour envers nous. Et vous savez, aujourd'hui, il euh, y a pas mal de personnes qui font cette erreur, même nous chrétiens. Je vais entendre des personnes dire, oh tu sais, j'adore telle personne, j'adore telle chose. On adore que Dieu et lui seul. On n'adore pas une chose. On n'adore pas une personne. Et euh, aujourd'hui j'ai lu le livre de Luc, Luc chapitre 4. J'ai lu le chapitre, c'est l'histoire de Jésus. Lorsqu'il avait jeûné pendant 40 jours, et que par la suite, le diable était venu pour le tenter. Et si vous regardez dans le, dans le verset 6, vous verrez le diable montrer à Jésus les royaumes. Et ensuite, il lui dira, « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la puissance et la gloire de tous ces royaumes. » Et vous savez, c'était quoi la réponse de Jésus Dans le verset 8, Jésus lui dira, « Tu adoreras ton Dieu. » Il dit, tu adoreras ton Dieu. Nous, étant enfants des dieux, on se doit d'adorer que Dieu et lui seul. Et la louange, quant à elle, louange en hébreu, c'est ilel, qui signifie célébrer, proclamer, faire des déclarations. La louange fait référence, quant à elle, aux œuvres des dieux dans nos vies. C'est notre façon de remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Vous savez, quand vous vous demandez quelque chose au Seigneur et qu'il vous répond euh, positivement, vous le louez, vous le célébrez. Et le Seigneur lui-même nous demande, nous demande de le louer. Une demande de le louer, de le faire dans toutes les nations. À travers la louange, une personne reconnaît les bienfaits des dieux. Une personne montre sa reconnaissance. Et justement, le fait de ne pas louer les seigneurs, le fait de ne pas montrer sa reconnaissance, voudrait dire que toutes ces choses, tous les bienfaits qu'on a pu avoir, on l'a eu parce qu'on l'a mérité. On les a eu parce que, par notre propre force. Or c'est faux. On se doit de louer ces dieux pour toutes choses. Pour le souffle de vie pour chaque chose qu'il fait dans notre vie. Alors, louons ces dieux, parce qu'ils siègent au milieu de louanges. Adorons ces dieux, parce que c'est les dieux tout-puissants. Que le Seigneur vous bénisse.